D'accord. C'est bon C'est bon, je joue au jeu Ouais Je peux faire pousser de l'herbe, je suis trop fort. Quoi Ah, faut que j'aille dans les machins. Oui, mais j'étais... J'étais extasié, j'étais « waouh, mais qu'est-ce que c'est ce truc là, je pouvais bouger, c'était bizarre. Où » Où sommes-nous C'est devenu si silencieux tout d'un coup. Mmh, je ne me rappelle pas d'un endroit comme celui-ci. Bon, il vaut mieux ouvrir l'œil. Utilise le stick droit pour regarder autour de toi. Tu es un génie. Tu peux changer la vue de la caméra. Ah, c'est bon, je peux passer. Dis, t'as pas l'air très futé, tu es sûr que ça va aller Oh, je peux bouger la caméra, il a raison Oups, attends un peu. C'est un miroir du temps. Il paraît que lorsque tu te reflètes dans sa glace, tes souvenirs sont immortalisés dans le miroir pour l'éternité. Bref, en gros, tu peux sauvegarder tes parties ici. Oui. Bon, je te donne encore un conseil. Non. Oh, meilleur bouton. Regarde, tous ces pots qui ne demandent qu'à se faire briser. En les fréquençant, tu pourras prouver d'inventer la X. Allez, ouais, bon. Tu m'as saoulé, hein. Bien joué, bout de poil, n'hésite pas. Oui, bon. Je fais le tuto, après on, on verra. Hein. Il y a un trésor, va le chercher. Voilà, c'était le résumé. Incroyable. Ah, parce que j'ai pas, pas la caméra inversée, c'est pour ça que j'arrive pas. Moi, il me faut la caméra inversée, voyons donc. Ah bah là, c'est sûr, j'arrive beaucoup mieux. Hein. Waouh. Oh, bah on dirait bien que le pont est hors service. Oh là là! Bon, écoute-moi, euh, Amaterasu, c'est ça? Je vais t'appeler Ama, ce sera plus simple, d'accord? Alors, Ama, tu as déjà entendu parler de, de l'esprit du pinceau? Regarde, sinon, je vais y mettre la journée. Rien de mieux qu'un bon exemple pour expliquer, pas vrai? Cette technique s'appelle Renaissance. C'est l'une des nombreuses techniques du pinceau à utiliser. Cette technique appartient à Fudegami, d'accord? Une divinité du pinceau, elle permet de reconstruire les objets cassés ou perdus. Je me suis vraiment entraîné dur pour maîtriser ces techniques. Mais il en existe 13 et chacune d'entre elles en renferme. Ah si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. autour de nous, mes dieux ou pas, qui donc, possède le pouvoir de maîtriser les 13 techniques. Eh ben moi. C'est logique. Oh, des pots, on peut tout casser comme dans Zelda. Et voilà, rivière du ciel. La rivière du ciel, tu vois, c'est une légendaire rivière des étoiles. Mmh, je vois rien de tel par ici. Bah, peut, c'est peut-être une fac d'eau tout de même. Incroyable, hein, vraiment. Fiu, regarde un peu toutes ces étoiles qui brillent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ciel aussi joliment étoilé. Dis, t'as pas l'impression que ces étoiles forment une constellation Incroyable. il mmh, y en a une qui manque. Bon, ici si je dessinais l'étoile manquante Bah, apparemment, je ne suis pas encore prêt pour dessiner les étoiles. Pourtant, il faut bien appuyer sur R pour tenir le pinceau. C'était le quatrième mur qui m'a explosé. Fichtre, je me suis entraîné dur pour faire ça. Grrr. Waouh. incroyable Ô oh, Mère Amaterasu, Camille du Soleil et Reine du Monde, pardonne-moi de m'être caché durant toutes ces années. Mais moi, Yomigami, Dieu de la Renaissance, je me réjouis enfin. De ce jour, nous sommes de nouveau réunis. Après ton départ, les 13 esprits du Pinceau qui étaient réunis en moi, en toi, ainsi que moi-même, sont dispersés à travers le monde. Devenue une constellation, j'ai attendu patiemment ton retour. L'heure est venue pour toi de chercher et de retrouver toutes les techniques de ton pinceau qui ont été perdues. À Amaterasu, seul ton pouvoir pourra restaurer la rivière du ciel et le flot des étoiles. Incroyable. Notre d'un pinceau, c'était Yumigami, le dieu de la renaissance. Attends, ça veut dire que Yumigami t'a donné son pouvoir Peux-tu vraiment utiliser pour faire renaître re re la rivière du ciel Donc toi aussi tu es capable de maintenance c'est impossible, personne d'autre que moi ne peut utiliser la technique divine, Bla bla. bla. bref. Quoi Encore Rivière du ciel Peut-être qu'en dessinant les étoiles de rivière... En a oui, non, répartir un point c'est une chose, mais ressusciter les étoiles, personne ne peut accomplir le tel tour ne passe pas oh. C'est chiant, hein Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, il est chiant, hein Pas moi comme ça, hop là, hop là, hop là, quoi, c'est pas bien. Ah, si, c'était très bien. <rire> J'ai fait que de la merde. De, de, de quoi une rivière d'étoiles, pas de doute. Il s'agissait bien de la rivière du ciel. Par tous les camis qui a bien pu dessiner la rivière, et voilà. Vous avez obtenu un estomac mystique. estomac Ok <cười> Regarde ce que tu as trouvé, il y a un estomac mystique, ça peut avaler n'importe quoi Lorsque l'estomac est plein, il peut ressusciter son prix Et donnons-lui à manger avec ce qui traîne par ici, d'accord. Vous mangez pomme. Une pomme au nectar sucré, il remplit un peu l'estomac. Vous mangez pêche, vous mangez mandarine. c'est bon, on a tout fait, allez, hop. Il bondit C'est vraiment incroyable ce jeu. Oh, oh, oh, je cours encore plus vite que Sonic, waouh oh, Ah, bah je me suis arrêté. Oh, sa ça prestige ça s'est sert fermé. ce le célèbre, célèbre grotte d'Izanagi il y a 100 ans, il a vaincu le grand démon avec l'aide de Shiranui, le loup blanc. Mais où diable sommes-nous Bah, cet endroit n'est qu'une ruine. Regarde, son épée est tombée en morceaux. On peut pas dire que Dieu a en fait des efforts pour protéger cet endroit. Eh hey, salut Qu'est-ce que je vais faire Je dois sauter Non, on peut pas sauter là-bas. Il y a un mur invisible. Mais arrête de montrer la statue, j'ai vu ta statue. Dis, ça te gêne pas de voir l'épée Guide dans cet état Non oh, J'ai compris. Je veux dire, oui, c'est bon, j'ai compris. Je lui fais une épée. Hop là, une grosse épée. Donc, c'était bien toi qui as utilisé le pinceau Oui, c'était moi. Mais qui es-tu pour pouvoir utiliser les techniques divines I'm Jesus. Regarde, une autre constellation. Celle-ci ressemble à... Une bite ah non, il y a un rat. Incroyable. Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça Oh, un matériel Déesse du soleil et notre mère à tous. Et ça va être le même discours qu'avec le dragon. Hein. Pardonne ma longue absence, mais avec les démons qui ont envahi cette terre, j'ai dû me réfugier dans ce sanctuaire dédié aux anciens héros. Si mes pouvoirs peuvent t'aider, moi, Tashigami, dieu des armes, je suis ton serviteur Dieu des armes. Hein. Donne-moi le lance-roquette. Utilise cette épée avec sagesse pour vaincre tes ennemis. Tashigami, Shigami, l'une des diminuées du pinceau, mettre de la lumière euh, Non, je sais pas, j'ai pas le temps d'attendre, si tu veux, Putain, c'est pouvoir se dire que tu, tu es la ré réincarnation de Camille. je tire à nuit. Ouais, le loup blanc qui a combattu au... La gueule Je coupe l'en de, d'accord, ok. <rire> Il me saoule. Et... Hop là, allez, y a plus. Incroyable J'avoue que tu m'impressionnes, boule de poil. On joue pas dans la même catégorie. Hum, mmh, je me suis surestimé. Eh hey, boule de poil Mmh, je veux dire Amaterasu, c'est décidé. Si tu es la réincarnation de Shiranui, je peux dire que tu peux maîtriser les 13 techniques, euh, ouais. Dans ce cas, je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu m'apprennes. Tout est technique, c'est ton jour de chance et... Non, non, inutile de me faire changer d'avis. <rire> une fois que j'ai décidé de m'accrocher, rien ne peut m'arrêter. Tu peux sûrement couper la chose dont parlait chez Ton Tournons là-bas et essayons. Oh, une grosse flèche. Mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai déjà vu ta statue, c'est bon compris oh là là ils sont pénibles hein. enfin il est pénible vous mangez d'ango une petite boule de ouais ta gueule <rire> ah partout les d'où ils viennent ceux-là bah peu importe dessine d'abord pose les questions après pas vrai tu possèdes une arme divine en forme de miroir sur ton dos non c'est gugus Regarde, c'est Ama, une fois qu'ils sont assommés, les démons deviennent noirs et blancs, profitant pour leur filer un bon coup de pinceau. Waouh, je t'ai coupé en tranche. Waouh Ah, j'ai fait quoi ça Qu'est-ce que c'est ça Je sais pas. Parce que j'ai pas coupé en tranche. Hop là, comme du saucisson. Ah d'accord, je peux les recouvrir donc. Vous obtenez bou bouteille d'encre encre noire de calligraphie resteur un pot d'encre. Ah parce qu'on a de l'encre en plus et moi j'utilise comme un con. De quoi c'est bon il est fini le tuto. <rire> Attention des méchants oh là là. Allez laisse-moi passer laisse-moi passer je te dis. Non, non il a trop cru lui hein. Les pots étant faussés, c'est comme dans Zelda, c'est des pots magiques C'est bon, il est fini le tuto maintenant Regarde, le village est redevenu comme avant, le petit Sakuya. Elle protégeait vraiment le village. J'aurais bien voulu passer plus de temps enfouis dans son kimono, c'est si tu vois ce que je veux dire. <rire> bon, sérieusement, le village n'est pas encore à l'abri de tous ces démons qui rôdent un peu partout. Nous tournons là-bas pour voir ce qu'il en retourne. C'est quoi ça Je ne me souviens pas d'avoir vu une statue ici. Enfin bref, allons parler au villageois. C'est lui le villageois Espèce d'imbécile je suis perdu. J'ai un mauvais pressentiment. Il est trop bien le tuto. Hein. Le village de Kamiki est célèbre pour ses magnifiques paysages. On peut pas sauter. Ah oh ouais, j'avoue, c'est trop beau. <rire> fait tout noir On peut aller là-bas Ah bah si un peu. Hop là, je suis mort. C'est bon, j'ai compris, ils sont tous en statue. Hein. Tiens, il y a une statue ici aussi. On dirait que les villageois se sont transformés en pierre. Encore Ce n'est pas un de ces petits yokai qui traînent dans le coin. Un enregistrement pareil doit provenir d'une sa sacrée bestiole. Dépêchons-nous de trouver quelqu'un de vivant. Bah lui, il est vivant. Il est juste en caillou. C'est mal parti. Le soleil ne brille même pas. Il fait aussi noir que l'encre d'un passeau. Tous les villageois ont été pétrifiés. Est-ce une malédiction Est-ce l'œuvre de Yokai Ça va pas durer éternellement quand même. Si seulement le soleil pouvait réapparaître. En traçant un cercle dans le ciel, on obtiendrait un soleil. Mais c'est impossible de faire même pour un dieu. On devrait peut-être aller chercher de l'aide. Bien sûr, si tu possédais ce pouvoir dès le départ. Magique. <rire> que, que, de quoi Mais bien sûr, tu t'appelles Amaterasu c'est le nom du de, de la déesse du soleil. Tu possèdes la technique du soleil divin depuis le départ. Tu peux donc trans... Mais ferme ta gueule. Tu pensais qu'un peintre était le musicien des formes et des... Mais on s'en fout <rire> On s'en fout Puisque toi aussi tu es un grand artiste, pourquoi on ne te nommerait pas ton coup de pinceau avec le nom d'un de ses poèmes On l'appellerait le Pinceau Céleste, si tu veux. Allez, allez Martin. allons voir si les jeux sont redevenus normaux. Oh, un zombie <rire> Cette tortue géniale Papi Mandarin. Un loup blanc Pas celui qui a combattu le terri... dragon avec Izanagi Tu ne peux pas être le légendaire... Shiranui Non Ce n'est pas possible MAIS SI C'est une légende vieille de 100 ans C'est tout Ah oh, bah ça va Cependant tu... ressembles <rire> Cependant tu ressembles beaucoup à la statue de Shiranui Mais... Tu n'as pas l'air aussi malin Que, que Quoi Une Inutile de te fâcher comme ça. Tu peux vraiment comprendre ce que je dis Je ne dis rien de mal. C'est vrai que tu n'as pas l'air très malin. Les méchants. C'est les méchants. Voilà les démons qui errent à travers le pays. Les yokai. Ils viennent dans les villages pour semer la pagaille. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Écarte-toi, boule de poil, la fidèle épée de Camorav. Il a balancé le vieux, on est d'accord, là Hop là Appuie Triple kill Ouah Trop beau Ouah, dis donc, t'es plutôt agressif quand t'es en colère, non Tiens, tu as vu, tu as obtenu des sphères de bonheur. Regarde, tu vois cette source qui s'est tarie, Elle est redevenue normale parce que tu as éliminé les démons de cette zone. Tu as restauré les pouvoirs du Kami qui protégeait cette terre. Les gens appellent ça une intervention divine. D'accord. Elle redonne à la nature ça. Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît Vous obtenez sac à aliments. Graines. Des graines légendaires grillées, les animaux ne peuvent y résister. Lama, ah, espèce de petit coca... Hey, attends, bah, c'est juste de la nourriture pour animaux. On ne sait jamais, il ne devrait même pas le garder. Tu essaies de t'approcher des animaux pour leur donner Ouais, bah, là, là, là. Il y avait un truc en rouge, j'ai pas lu. Chaque fois que tu veux vérifier ton inventaire, appuie sur « plus » pour ouvrir l'éventail. Lorsque l'éventail est ouvert, tu peux voir et utiliser les objets que tu possèdes. Il y a plein d'autres choses aussi. L'éventail est essentiel à la réussite de ton aventure. Là, là, là. Ouh, il commence à me saouler, lui. Je sais pas comment je vais faire pour le montage, mais il euh, y, y a 3000 trucs. Hein. Nourrir, allez. Oui. Ce fut vraiment incroyable Et voilà le vieux il est mort mmh. Oh non je suis nuit, non Ah je le sens je le vois Présence magnifique des yokai Concentre toi observe derrière toi D'accord Incroyable Je suis vraiment trop fort Je vois ce que les commandes de Marten ne peut voir La bataille a duré exactement 9 secondes D'accord. Et qui? pourquoi il y a de la musique là-bas Oh, mais quel joli loup Quel est ton nom Je m'appelle Kushinada. Enchanté de faire ta connaissance. Marchand de saké. Encore en train de travailler dans les champs Petit Sisun, quelle surprise C'est ici que je fais pousser le riz pour faire mon saké. Malheureusement, je suis toute seule à travailler. Je vais devoir demander à Suzano de m'aider cette année encore. Dis donc, Amma, j'ai l'impression que tu lui plais. N'hésite pas à écouter deux ou trois fois, tu es un dieu, donc tu peux facilement savoir lorsque quelqu'un a quelque chose à dire. Si tu vois un triangle au-dessus de leur tête. <rire> C'est-à-dire qu'ils veulent te parler. C'est les pouvoirs du dieu, ça, tu vois. humains parle de tout et de rien, mais parfois, leurs informations sont précieuses. Attends, je peux, je peux aller mordre le vieux Non, je peux pas le mordre je juste l'écouter, mais pas le monde. Susano est un des habitants du village. Il est un peu farfelu. Il se promène toujours avec une énorme épée sur le dos. Il s'entraîne très dur. Il paraît que c'est le descendant du légendaire héros Izanagi. Il adore le saké. Il vient souvent ici pour en acheter. D'accord. Non, ça va rien un loup en plus il est tout blanc mais t'as l'air plutôt gringalé t'en penses que tu pourras battre ma chaîne ayabusa alors écoute tu veux le champ qui est gardé pour... et eh bien Hayabusa a réussi à déterrer 9 radis à la suite alors que maman le poursuivait pour lui donner une bonne fessée en fait il y a 10 radis dans le champ mais casse toi toi vous mangez radis remplis l'estomac <rire> vas-y Ouais faut pas trop que je m'éloigne non plus. Ah, je peux avoir des dire à l'infini. Ça va être vachement long. Hein. Très bien, donc en fait c'est euh... Okami fait les courses en gros ce jeu, d'accord. Hop là, et 10. Je veux récupérer un moment, dit Ah salut le gamin Eh hey, mais c'est le radis étrange que recherchait Ayabusa. Ça veut dire que tu as battu le record de Ayabusa en déterrant les 10 radis Grrr zut très bien tu as gagné c'est toi le meilleur Maintenant ça nous donne un nouvel objectif à atteindre D'accord donc j'ai fait tout ça juste pour ça d'accord Bon bah je retourne voir le gros qui poussait le caillou là-bas